Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame Je suis aujourd'hui en compagnie de Sultan pour un rapport de bataille autour de l'excellentissime jeu, le Trône de Fer. Et ouais, on va pouvoir tester euh, les Mammouths et les Dragons en exclusivité. J'avoue que je suis hypé, je suis chaud, on pourrait dire. Et les Mammouths, du coup, c'est une nouvelle unité pour les Free Folk et les Dragons, sont une nouvelle unité pour les Targaryens. Je pense que ça va apporter pas mal de nouveautés et on va pouvoir euh, voir tout ça. Ça se passe sur le champ de bataille, c'est parti pour la vidéo Cette vidéo va se dérouler en deux parties, une première où accompagnée de sultan, nous allons analyser ces euh, nouveautés que sont les dragons et les mammouths et la deuxième partie de la vidéo qui va consister en un rapport de bataille, vous avez affiché à l'écran immédiatement la timeline que vous puissiez vous projeter sur l'une des deux parties comme vous le souhaitez et je vous souhaite un bon visionnage. On attaque donc la première partie de cette vidéo avec une analyse de ces nouvelles unités que sont les War Mammoth pour les Free Folks et Mother of Dragons pour les Targaryens. Alors il y a une boîte qui est plus complète en termes de contenu que ce soit en termes de figurines et en termes ouais. de cartes c'est mother of dragons et c'est pour cela qu'on va commencer par les war Mammots pour les free folks ce que vous voyez apparaître à l'écran est une unité qui coûte 6 points euh, qui est euh, positionnée sur un socle de la taille des euh, ballistes euh, scorpius ouais, c'est les scorpions ouais, c'est les, ouais. les scorpions de, de la night watch donc pour que ça vous donne une, une idée en termes de, de, de, de au sol de la figurine euh, elle coûte donc 6 points cette unité là elle a un mouvement de 6 pouces elle a un moral à 3 et une sauvegarde armure à 3 qui en fait des caractéristiques fortes. Euh, ils ont la capacité de mettre au corps à corps six attaques qui touchent sur du 3+, sur 3+. Euh, ce qui est aussi intéressant. Mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est euh, bah, les habilités et les caractéristiques particulières à cette figurine. Le mammouth a 8 points de vie. Euh, particularité, il ne contrôle pas d'objectif Et autre particularité de celui-ci, c'est que si il échoue un test de panique au lieu de perdre des points de vie, eh bien votre adversaire va pouvoir lui faire effectuer une action de piétinement qui est une des grosses particularités de cette figurine. Le piétinement, on en parle. Le mammouth à la place de faire n'importe lequel de ses actions. Euh, il peut effectuer une action de piétinement, c'est-à-dire qu'il va... Euh, effectuer un mouvement de pivot et une marche, même s'il est engagé. Il va pouvoir traverser les unités ennemies et euh, toutes les unités qui ne sont pas des unités euh, solo, à savoir euh, un, un ours, un dragon, euh, un géant, euh, un, un loup, un loup, par exemple, loup aussi, ouais. vont prendre donc ces unités-là qui sont traversées par le mammouth, qu'elles soient ennemies ou amis, ouais. elles vont prendre des trois blessures plus une blessure par rang restant dans l'unité. Ce qui veut dire que sur une unité qui a trois rangs, comme veut dire l'unité classique du jeu de le trône de fer, vous allez prendre euh, des trois plus 3 blessures automatiques. Ouais. Euh, ça pique. Ça pique. <rire> d'accord. On est, on est, on est globalement d'accord sur ça tout en prenant en compte que lorsque vous ratez un test de panique, votre adversaire va pouvoir faire des piétinements à votre place. C'est ça. C'est ça la grande particularité, c'est que s'il rate un test de panique lui-même, bon... Euh, L'avantage c'est que c'est l'adversaire qui va pouvoir piétiner et vu qu'il peut piétiner ses propres amis, je pense qu'on va s'amuser à voir des, des gros mammouths rentrer dans ses propres ouais. rangs et voilà. Et puis surtout ça va bouger dans tous les sens parce que ça veut dire ça. aussi que ton adversaire va jouer avec ta figurine et te la faire bouger. Exactement. Donc exactement. potentiellement, te la, te la redéplacer dans un endroit où tu ne veux pas, enfin, exactement. Ça, ça, va être, ça va être pour le coup super intéressant à jouer, super fun. Euh, donc voilà, ça c'est pour la grosse nouveauté autour des Free Folks. Particularité c'est que vous ne pouvez en jouer que deux dans votre armée, ça c'est important de le dire. Ouais. Euh, c'est une des restrictions qui est imposée par cette entrée-là. Comme euh, vous achetez une boîte de War Mammoth, il y a deux mammouths dedans, donc voilà, vous, vous ne pourrez pas vous en procurer plus, ou ce n'aura pas d'utilité dans votre armée. Ouais. Voilà pour la nouveauté euh, qui vient s'intégrer dans la faction Free Folks, qui est déjà une, une entité du jeu qui est assez complète, ouais. avec beaucoup d'entrées, beaucoup, euh, ouais. beaucoup de particularités autour des héros et des euh, et des capacités des généraux avec les decks de cartes etc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire autour de cette faction c'est une faction qui est aussi compliquée à jouer ouais. on vient intégrer quelque chose peut-être d'un petit peu plus facile d'un peu plus euh, <rire> ouais. un peu plus simpliste en, en termes fait, de mécanique. Euh, un peu plus simpliste mais surtout un peu plus fun j'ai l'impression ouais. ouais, ça va être un, un gros mammouth comme on l'imagine vraiment dans les films euh, qui charge euh, et qui s'en fout de ce qu'il y a en fait devant lui quoi donc voilà pour les mammouths, on passe immédiatement à la présentation de la nouveauté euh, qui est la boîte Mother of Dragons. Pour la boîte Mother of Dragons, on va pouvoir retrouver euh, une autre version de Daenerys, mais surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est les dragons. Il y a trois dragons, Drogon, Régal et Viserion. Les trois sont exactement pareils au niveau du profil, c'est qu'ils ont 8 points de vie, un, un mouvement à 6, une sauvegarde à 4. Pas de, de, euh, de cataractisme de morale, donc euh, c'est un dragon forcément, hein, il s'en fout de ce que tu lui jettes dessus. Voilà. Euh, il y garde tous toutes les unités et les terrains, c'est-à-dire que tout ce qui est terrain et euh, unités à, qui vont pouvoir le, le gêner, il passe à travers vu qu'il vole, voilà. entre guillemets, hein, mmh. c'est voilà, voilà, voilà, il vole, il s'en fout. Et bien sûr, comme la cavalerie, il peut faire une manœuvre gratuite euh, dès qu'il s'active, ce qui lui donne au final quand même pas mal de portée. Euh, la grosse particularité, c'est qu'il a un tir... Euh, ou comme vous pouvez vous imaginer c'est du du feu, la plupart du temps ça va faire D3 plus 3 blessures automatiques et il n'a pas besoin de lancer le dé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de caractéristiques de touche ou quoi que ce soit. Euh, les trois dragons sont différents aussi sur un point, c'est que Drogon euh, quand il va cracher du feu, il va mettre un jeton paniqué sur l'unité qui cible ou une autre unité à courte portée. Euh, Regal va faire un weekend, donc un affaibli, et Viserion invulnérable. Donc les trois dragons en fait sont très polyvalents dans ce que dans l'approche dont vous allez les amener. Ils euh, coûtent 9 points chacun, mais si vous avez la version de Daenerys mère dragon, euh, chaque dragon est réduit de 2, donc ça fait 7 points le dragon. Si vous voulez jouer les trois en même temps par contre, il oui. faut que les trois soient inclus dans l'armée. La en parlant de Daenerys elle a deux versions du coup, donc la Mother of Dragon qui est vraiment centrée que sur les dragons, euh, elle a des cartes qui sont que pour ses petits bébés. Ce qui est logique, c'est la maman et dragon. La deuxième version, par contre, c'est une version beaucoup plus tournée euh, générale de loin, puisque c'est la reine de Mérine à euh, la décarte beaucoup plus tournée autour de son armée et du coup beaucoup plus globaux euh, bon voilà les dragons euh, 9 points et ça va être euh, le feu Ouais. Euh, je pense que encore une fois comme tu l'as comme tu l'as dit le fait qu'on n'ait pas de test de morale qu'on n'ait pas de g pour toucher euh, qu'on ignore les ouais. terrains euh, ça paraît déjà sur le papier vachement stable vachement fiable comme unité ouais. euh, et, et ça pour le coup bah je pense aussi que les joueurs du jeu le trône de fer vont devoir s'adapter à l'arrivée de ces unités qui potentiellement vont, vont, vont être euh, présentes de façon euh, récurrente ouais. sur l'étape de jeu bah, Clairement, parce que c'est quelque chose déjà d'emblématique. Chez les ouais. le signe le c'est le dragon, donc on a envie de les jouer. Euh, J'avais aussi oublié de préciser que les dragons sont vicieux. Rien, euh, ça, Les trois sont vicieux. Ah donc ouais, donc ça va faire un mal au niveau des tests de panique, mais c'est exactement ce qu'on qu se représente en fait dans, par rapport à la série, déjà bien quand sûr. on les voit. C'est des, des, des gros euh, des grosses créatures qui volent, qui crachent du feu, qui, qui terrorisent, et pour le coup c'est très très bien représenté. Présentation de l'armée targaryen jouée par Sultan dans ce rapport de bataille. Alors en NCU du coup, je commence par pied prix qui rajoute une nouvelle zone, la zone des non-morts. Euh, dans le plateau politique et il a un effet supplémentaire, c'est qu'il rajoute plus un sur cette fameuse zone sur euh, la deuxième unité que je joue en NCU. Du coup, c'est Baristan Selmi qui a un, une influence. Je peux me, me mettre sur n'importe quelle unité, ami ou ennemi. Cette influence me dit que dès qu'il y a une carte tactique ou une aptitude qui est jouée qui cible ma mon unité, euh, je peux retirer Baristan et ça enlève cette aptitude là ou la carte. Ilirio il a un effet. Euh d'une fois par partie qui permet d'enlever un token d'activation sur n'importe quel desquelles de mes unités. Donc les deux au rider qui vont me permettre de faire un peu de tir, un peu de guérilla, qui sont très mobiles aussi. Qui dit Daenerys dit forcément son garde du corps, jora en attachement, enfin en solo du coup qui va me permettre d'avoir un peu de manœuvre et d'aller choper quelques objectifs. Euh, il a aussi un très bon ordre mais qui est à courte portée donc euh, il ne va pas falloir trop l'exposer non plus. Et les immaculés du coup qui vont pouvoir euh, permettre de transporter Daenerys commandante dedans. Les Immaculés, une unité très résistante, qui ne peut pas, euh, peut pas prendre de token, et a un très gros jet de dé d'attaque, donc euh, voilà, ça va être mon unité un peu euh, force de frappe et en même temps protection de la, de la mer des dragons. Et le premier dragon, Drogon qui sera juste à côté de, de sa maman qui va me permettre de faire des plein de blessures et surtout qui a euh, paniqué à gogo. À côté de Daenerys il y a un deuxième dragon qui sera Viserion qui lui va faire la, la, la, exactement la même chose que Drogon mais qui va pouvoir mettre des vulnérables à côté. Et du coup régale le dernier dragon qui lui va pouvoir mettre des affaiblis et faire exactement le même travail que ses, que ses frères. Présentation de l'armée Freak Folks, on commence par les personnages non combattants. On commence par Styr qui euh, lui a une influence létale puisqu'il va permettre de rajouter des trois blessures euh, lorsque une unité de mêlée amie s'active. Donc c'est bien, ça rajoute des, des points de vie à l'adversaire. On va retrouver aussi ce bon vieux Craster sur son gros fauteuil euh, qui lui va permettre de remplacer euh, la caractéristique, l'habilité du plateau tactique par euh, une, une influence qui lui est propre et enfin on retrouvera Lady Val qui elle va remplacer n'importe quelle zone du plateau politique qu'elle contrôlera par son aptitude qui est de dire, bah, faites une action de manœuvre gratuite euh, comme si euh, c'était la cavalerie. Dans cette armée, on va retrouver quatre packs de Raiders. Je vous rappelle que cette unité ne vaut que 3 points, euh, que vous devez les jouer par deux et qu'elle ne rapporte aucun euh, point de victoire à votre adversaire lorsqu'elle est détruite. C'est une bonne unité qui permet de contrôler les objectifs et euh, qui bénéficie assez fortement des bah, du deck de cartes des free folks. On va retrouver un pack de piqueuses d'une valeur de 4 points, cette unité assez mobile, a la capacité euh, de tirer et de taper au corps à corps. La particularité c'est que lorsqu'elle tape au corps à corps, elle met euh, moins 1 à la sauvegarde de l'adversaire, ce qui n'est pas négligeable pour cette armée de sauvageons qui a tendance à pêcher sur les grosses sauvegardes. Ensuite, on va retrouver un pack de trappeurs accompagnés de Arma qui sera ma générale sur le champ de bataille. Arma qui est aussi accompagnée son euh, pas vraiment une bannière, parce que c'est une lance avec des têtes de chien, mais ils considèrent ça comme une bannière euh, de l'autre côté du mur, donc euh, on va faire comme si. Les trappeurs qui eux ont une particularité, c'est de euh, déclencher un ordre euh, qui dit que lorsqu'une unité adverse à portée longue euh, eh bien s'active, on lui colle des trois blessures, c'est assez intéressant, surtout sur les dragons. Euh, donc euh, voilà. Ensuite, euh, Arma, et eh bien son deck de cartes est porté sur euh, la manœuvre et euh, et euh, le déplacement, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Ça va, espérons-le, euh, mettre en valeur nos amis les mammouths. Les mammouths au nombre de deux dans cette liste d'armées, c'est le maximum qui est possible d'utiliser. Euh, on les a présentés au début de la vidéo, je ne vais pas vous les représenter. On espère qu'on euh, va bien s'amuser avec ces grosses bêtes-là. Dans un des packs de Raiders, j'ai intégré un change pot euh, qui va euh, invoquer un ours que vous retrouvez juste ici. Euh, donc voilà, l'ours qui a certains bénéfices assez intéressants. Et enfin, on retrouve en dernière entrée dans cette armée, un géant euh, qui est une unité pour le coup qui devient, euh, et qui est très létale, et qui va aller euh, chercher à faire du dégât chez l'adversaire, là où le reste de l'armée a plus tendance à faire du positionnement et, euh, et du petit tricks de mouvement. La partie d'aujourd'hui va se jouer en format 50 points. Celui qui gagnera la partie sera celui qui atteint le plus rapidement les 12 points de victoire. On joue sur une table en 48 pouces de long sur 72 pouces de large. On joue le scénario Game of Thrones, donc le jeu des trônes, euh, qui score de la façon suivante. 5 objectifs, on va avoir à chaque fois des cartes qui vont accompagner avec. Celui du centre est toujours le même. C'est un objectif qui rapporte un point supplémentaire, donc 2, et qui vaudra à chaque fois qu'on va prendre un test de panique à moins deux à chaque fois qu'on va le marquer. Les autres les autres objectifs ont été placés de manière alternée. Cette carte-là me dit que je vais pouvoir marquer des trois points soigner des trois points à une unité. Cette carte-ci me dit que dès que je récupère l'objectif, je pioche une carte, et après ma main tactique passe de 3 à 4 maximum. Cet objectif-là dit que je vais pouvoir forcer un test de panique à une autre unité dès que je le contrôle. Et le dernier objectif ici me donnera une manœuvre gratuite dès qu'on va pouvoir marquer les points. Pour scorer les points dans Game of Thrones, il suffit de contrôler entièrement l'objectif, donc d'être dessus entièrement avec son plateau. Chaque objectif vaut un point et on comptera les points à partir du round 2. Donc on marquera les points en fin de round 2. Les unités rapportent bien sûr des points dans ce scénario, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va détruire une unité, on marquera un point en plus des points de base des objectifs. Alors, on a jeté un dé pour savoir du coup qui prenait le côté ou qui avait le choix du euh, du, euh, du lancement de tour. tour a pas gagné, du coup il s'est mis du côté de du, euh, là où il y a l'objectif qui me rapportera une manœuvre gratuite à la fin pour me pouvoir bouger encore plus et m'encercler. Et du coup on a pu se déployer après chacun de manière alternée à chaque fois en ayant mis une unité, une unité, une unité. Et on vous présente du coup tout de suite le déploiement des armées. Donc déploiement Targaryen, du coup j'ai mis Jorah euh, solo tout à gauche euh, pour qu'il puisse aller prendre un objectif et essayer de euh, d'attirer un peu l'attention vers, vers, vers son côté à lui. Juste à côté on voit euh, Viserion qui est accompagné de Daenerys dans des Immaculés et juste à côté Drogon. J'ai préféré mettre voilà Daenerys bien accompagné avec ces deux dragons qui vont pouvoir euh, faire un peu euh, garde du corps. Et après on voit le pack de, de, de, de, de Tracky Outriders qui vont pouvoir un peu aller tirailler, attirer aussi l'attention de leur côté. Et en dernier, le dragon régal qui lui va aider un peu du coup le pack de, de, de Traki. Euh, côté déploiement pour les free folks euh, de, de sur l'ensemble de la table, alors on voit tout à gauche. Euh, le, un pack de Raiders qui est prêt à sauter sur un objectif qui est juste devant lui euh, Voilà, c est, c est, ce pack de Raiders là va sans doute avoir pour vocation de stacker sur l'objectif pendant toute la partie, il y a des chances que ça se passe comme ça pour eux euh, ensuite on a un Mammouth juste à côté qui est là au cas où pour les protéger et puis euh, qui servira éventuellement de bah, d'avancer de, euh, sur euh, l'adversaire après, on a une petite phalange avec, euh, dans l'ordre, un pack de piqueuses, un pack de raiders, un autre pack de raiders. Euh, bah là, on va essayer d'aller occuper euh, potentiellement un petit peu le centre de table, tout en étant vigilant, parce que face à nous, on a quand même deux dragons et des, et des immaculés. Et ça, c'est pas rien. Euh, ensuite, on retrouve notre ami le géant, accompagné de l'ours et d'un autre pack de raiders avec le change pot qui, eux, sont plus orientés centre de table. Et enfin, sur le euh, flanc droit, on a un mammouth, accompagné euh, des trappeurs. Euh, potentiellement, qui ont, on va dire, pour vocation à aller déloger euh, Jora de son objectif, parce que je pense que la, la manœuvre ressemble assez assez transparente sur le fait que Jorah va stacker sur son objectif toute la partie. Euh, donc voilà, on, on va y aller tranquillement avec les, les Free Folks, et, euh, et sûrement, sans doute, euh, je vous propose immédiatement qu'on attaque le premier tour de jeu. Alors après avoir pioché du coup chacun nos trois cartes, euh, c'est moi qui ai eu le choix du premier tour et du coup je vais le laisser à tour. Hop. Ok pour ma première activation, euh, je vais avoir l'honneur de prendre ce tir et de le mettre sur la maison des Undying. Alors pour rappel, comme l'a dit Sultan lorsqu'il a présenté son armée, il a un personnage qui est. Pieds prix. Pia de prix. donc il y a un héros euh, de la boîte héros Targaryen numéro 1 qui, lorsqu'il est pris dans l'armée, rajoute une case au plateau politique qui peut être employée euh, par n'importe ben, lequel des camps. Lui, il a un bonus parce que va y avoir un, un effet qui se jette sur un dé. D'ailleurs, je vais jeter un dé de suite. Et donc, la, la maison des Undying va avoir un effet par rapport à mon jet de dé. OK, je fais un 2. 2, je desserre les deux premières cartes de mon tactique et je les montre. Donc, j'ai perdu Switch Retreat et Overrun. Bien sûr, j'ai activé ce tir et je vais utiliser son influence. Alors, petite combo intéressante qui vient de mettre soufflé à l'oreille par Sultan. Euh, comme le dit la carte, je vais pouvoir influencer une unité de combat. C'est-à-dire, ça peut être la mienne ou ça peut être la sienne. Sachant qu'au tour 1, généralement, on ne combat pas. Je vais influencer une unité de l'armée eh bien de Sultan parce qu'à la fin du round, il prendra euh, des 3 points de vie lorsqu'il va discard la carte euh, de la table de jeu. Donc je vais influencer Drogon. Pour mon première activation côté targaryen, je vais prendre Pied Prix qui s'est fait voler sa maison. Et qui va aller prendre la lettre pour aller piocher deux cartes et mettre un condition token sur une unité à lui. Je vais mettre un vulnérable sur le mammouth qui est juste ici. Hop. De mon côté, je vais prendre Craster. Je vais le mettre sur les épées, et je vais utiliser son influence propre qui me permet de soigner deux wounds. là c'est pas le cas parce que j'ai personne qui est blessé, par contre je vais tirer une carte du coup grâce à lui, et je repasse la main insultant. Pour ma deuxième activation, je vais activer Sœur Baristan Salmi, je vais aller le mettre sur le cheval, pour faire une manœuvre gratuite avec n'importe laquelle de mes unités, et surtout influencer Baristan. Je vais du coup mettre l'influence de Baristan Salmi sur Jorah, pour le protéger un peu, parce qu'il est tout seul. Et avec l'action de manœuvre j'ai pu avancer mes Immaculés de 6 pas, gratuitement. De mon côté, je vais prendre Lady Val, je vais la poser sur la couronne pour me prémunir éventuellement d'une action de mon adversaire qui me ferait faire des tests de panique avec des malus. Et je vais remplacer la couronne par l'influence de Val qui va me donner eh bien, une action de manœuvre gratuite. J'ai donc fait avancer euh, mes joyeux trappeurs accompagnés d'Arma et de son porte-bannière euh, sur le flanc droit. Pour moi, j'ai pu avancer mes Dothraki riders avec une première manœuvre de 6 gratuite parce que je suis une cavalerie. Et après, je me suis repositionné à peu près au niveau du mur, au cas où on voudrait m'embêter avec des mammouths par exemple. De mon côté, j'ai effectué une marche forcée avec euh, mes trappeurs accompagnés de Arma euh, sur le flanc droit. Alors de mon côté, j'ai activé les Immaculés après leur manœuvre gratuite de tout à l'heure. J'ai fait une marche, je me suis mis sur l'objectif qui me rapportera ici directement une carte et j'aurai ma main qui sera augmentée de 4 si je veux refaire ma main par la suite. De mon côté, j'ai avancé euh, de quelques pouces mes Raiders ici sur le flanc gauche pour venir capturer l'objectif euh, qui va me servir à scorer des points, hein on va pas se mentir. Alors pour moi, j'ai activé Jorah, il a fait sa petite manœuvre gratuite de 5 pas et après je l'ai pivoté et j'ai fait une marche pour aller le mettre sur l'objectif face au trappeur. Marche forcée de mon énorme mammouth qui vient euh, épauler les trappeurs. Je vais jouer une carte qui s'appelle unstoppable Advance qui va me permettre de jusqu'à la fin du round d'avoir plus en mouvement, de ne pas subir de charge désordonnée et d'ignorer tous les terrains qui sont un peu ralentissants sur Vissarion. Suite à la carte, j'ai pu faire ma manœuvre gratuite de 7 et faire une marche de 14 qui m'a rapproché très dangereusement des trappeurs qui, pourquoi pas, au prochain tour prendront le premier coup de feu des dragons. Marche forcée de mes euh, Raiders qui viennent contrôler l'objectif qui était juste ici. Alors pour mon annexation, je vais activer l'Irio sur la dernière place du plateau et qui est la Bourse. Vu que la bourse ne me sert pas ce tour-ci, je vais utiliser l'effet d'Hilérios une fois par partie pour enlever l'activation de n'importe quelle de mes unités. Donc je vais enlever l'activation de Vissarion pour faire quelques petites euh, cracheries de feu. Dame De mon côté, petit mouvement des Raiders accompagné du change-pot. Dans la foulée, j'ai activé mon ours qui vient suivre euh, le, le petit pack de Raider. C'est parti Pour mon activation, du coup, je vais activer Viscérion qui peut réactiver avec euh, Illyrio et je vais pouvoir cracher du feu sur l'unité d'Arma. C'est D3 plus 3, blessure automatique. Ça fera 6 Ça fera 6 wound euh, Et euh, l'effet de, euh, de, de chaque dragon, c'est qu'à chaque fois, il peut mettre un token. Je vais mettre un vulnérable, vu que c'est Viscérion, à côté, sur eux. Et en plus, eux, ils prennent un vicieux, non Ils ne sont pas tous vicieux et eux, ils prennent un, un test à moins d'eux. Ok, ça, ça fait plaisir. Oh putain. Je vais donc immédiatement faire mon premier test de panique après m'être fait euh, brûler euh, le, les pieds par euh, notre ami... Vicerion. Euh, C'est euh, parti, j'ai un commandement à 8 qui passe à 10 à cause du vicieux. Euh, bah Du coup, je, perds, je repère 4 mecs. C'est ça, ça Je repère 4 mecs, donc puisque j'ai un commandement à 10, il fallait que je fasse 10, 11 ou 12 avec mes 2 dés pour réussir ce test, ce qui n'est pas le cas. Je perds donc automatiquement une figurine plus un des trois, et j'en repère 3, ce qui fait que je repère quatre figurines sur le plateau. En gros, il me reste Arma et sa bannière sur le socle. Alors, Arma a pris tarif, euh, ça craint, parce que le tour d'après, bah, c'est euh, Sultan qui commence, donc potentiellement, il va me wiper cette unité-là. Je vais en revanche, dans un barou d'honneur utiliser sa carte à notre bonne vieille Arma, et euh, comme j'ai été attaqué, je vais pouvoir, à longue portée, donc à 12 pouces de socle, activer une unité qui va pouvoir faire une manœuvre. Je vais activer mon Mammouth, qui va donc faire une manœuvre. Et le Mammouth a fait sa manœuvre. Ensuite, comme j'ai effectué mon activation supplémentaire du mammouth, enfin ma manœuvre supplémentaire du mammouth, euh, suite à une action de carte, c'est moi qui reprends la main et j'ai avancé mon géant pour lui faire faire euh, une marche forcée tout droit vers le gros arbre en plein milieu. Hop, alors pour mon activation à moi, moi j'ai activé dragon, il a fait sa manœuvre gratuite de dragon et après il a rebougé de 6 pour suivre sa maman. De mon côté, j'ai fait encore une marche forcée avec le pack de Raider juste ici. Pour ma dernière activation, j'ai fait une manœuvre gratuite de 6 avec Régal et j'ai fait une marche de 12 en survolant mes Riders, comme un dragon pourrait le faire pour accompagner son grand frère. De mon côté, mes deux dernières manœuvres puisque euh, eh bien du côté de Sultan, tout a bougé. J'ai effectué un mouvement avec mes piqueuses, mouvement de marche forcée pour venir se positionner là et... Petite, euh, petite manœuvre de mon Mammouth, qui sera ma, ma, ma dernière activation de ce tour, avant de passer à la phase de fin de tour. Fin du tour, on a donc retiré tous euh, les tokens d'activation de nos unités. On a aussi enlevé les cartes d'influence. Et lorsque euh, lorsque Sultan enlève Stire la carte d'influence que je lui ai mis sur Drogon, il va donc prendre D3 blessures C'est parti pour le D3 et eh bah ben, écoute, ça fait deux PV, euh, deux touches auto, pardon. On s'est trompé, c'est deux touches auto, c'est ouais, pas deux PV. Hein. Deux touches, ouais. Euh, sur Drogon, il a donc deux sauvegardes, qui sont les sauvegardes à 4. Ouais. Et je prends deux points de vie. Il prend donc deux PV sur ce Dragon. Et euh, eh ben ça fait plaisir. Début du round 2, c'est moi qui ai la main. Du coup, comme prévu, on va activer euh, Baristan, qui va aller prendre les épées pour pouvoir faire un tir gratuit avec Vicerion et je vais du coup immédiatement brûler cette unité pour D3 plus 3 wounds, ça fera 5. Ah oh bah ça tombe bien, ils <rire> sont plus que 2 sur le socle que... Et donc il me brûle mon unité. Sachez, Baristan Selmy avec son influence, son unité d'immaculée, pour les protéger de n'importe quelle menace de carte et d'attitude. De mon côté, je vais profiter que la maison des Undying est encore... Accessible, je vais y poser Steer. Avec Steer je vais influencer l'unité, mais avant ça, je vais jeter un petit dé. Si je fais un 1, ce qui serait bien, je lui annule, je lui vire toute sa main. Non, c'est encore un 2, donc il va pouvoir défausser euh, deux premières cartes et qui sont Eat and Run et Fury of the Dragon. Okay. Et Steer quant à lui va influencer mon géant. Je vais prendre Pilate qui encore une fois s'est fait voler sa maison et qui va aller prendre le cheval pour permettre à Viserion de ce carapaté du mammouth qui arrive et qui commence à lui faire peur. Mmh donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai activé euh, mon pack de Raiders. J'ai utilisé la carte progression éclair qui en fait me permet comme une cavalerie eh d'effectuer une manœuvre gratuite avant de faire toutes mes actions. Donc du coup j'ai fait une action de manœuvre gratuite, me projetant de 5 pouces, et je vais immédiatement faire une charge sur le dragon euh, parce que je suis tout à fait content d'être heureux. Et euh, c'est une charge à 7 pouces, ce qui veut dire que cette charge passe sur un 2 ou plus. La face du, sur du 2 ou plus ah, C'est une charge réussie et c'est une charge de flanc. Je vais immédiatement taper, j'ai donc 6 dés qui vont toucher sur du 4+, relançable parce que j'ai une charge réussie, j'en réussis 3, ça c'est la relance, c'est pas mal, ça en fait 5 qui passent, il faut savoir que euh, comme j'ai chargé sur le flanc, je vais lui mettre moins 1 à l'armure, il a une armure de 4, il va donc sauvegarder que sur du 5. C'est très propre, il en sauvegarde 3, il prend quand même 2 PV. Et du coup, je joue une petite carte. Et ça joue une carte. <rire> Hop, une carte de Daenerys je vais bloquer pour une blessure, je vais en prendre par deux touches non-sauvegardées. Non non Donc là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de prendre deux blessures, je vais en prendre qu'une seule grâce à la carte de Daenerys. Et là, est-ce que ça, ça marche tout le tour Non, c'est juste pour l'attaque. Ok, ça marche. Donc du coup, notre ami euh, Viserion ne prend qu'un hit, qu'une blesse. Et euh, mon ourson, Booba, Booba le petit ourson, qui suit <rire> fièrement avec une marche forcée de 10 pouces, son pack de Raiders. Et du coup Ilirio et qui va aller prendre la lettre pour piocher plus de cartes, parce qu'on en aime les cartes. Toujours plus. Toujours plus. Suite à la lettre, je peux aussi poser un token sur mon adversaire, je vais mettre un affaibli sur le mammouth, qui me fait assez peur. De mon côté, je vais prendre Lady Val, je vais aller sur la Boubourse, je vais remplacer l'effet de la bourse par une manœuvre gratuite. Et du coup, avec le mammouth, je vais faire une action de manœuvre gratuite, Avancez un petit peu. Et faire un joli mouvement de pivot pour venir chercher le flanc de ce sympathique dragon. Pour mon activation, euh, je vais activer du coup Viserion qui va se repositionner pour frapper à 50% de mon adversaire. Et je vais lui brûler la face avec D3 plus 3 blessures. Ça fera 6. Il m'en refait 6. Et euh, du coup je prends 6 euh, la... blessures. blessures. Invulnérable en plus parce que... C'est Viserion. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et en plus, tu remets un token euh, vulnérable à... Non, euh... Vulnérable ici, ouais. Et vicieux. Et j'ai un test Ok. Du coup, j'ai un test de commandement. J'ai un commandement de 8. J'ai pris le vicieux à cause de Viserion. Bah, C'est parti pour le test de com. Bah, j'en perds deux, du coup, puisque je rate mon test de com avec les dés noirs. Et le dés blanc m'indique que je prends une blessure supplémentaire. Donc, je repère deux Amigos sur cette panneuvre. Je vais donc gentiment envoyer un Mammouth au visage de mon adversaire. Euh, c'est parti. Charge désordonnée. Euh, c'est une charge qui passe, que je suis à 6, mais oui. par contre, désordonnée. Ça, c'est pas super, par contre. Ok, ma charge désordonnée fait que je ne vais pas pouvoir relancer euh, mes échecs sur mes touches. Je rappelle que j'ai 6 dés qui touchent à 3, sans relance. Et par contre, j'ai un petit token affaibli qui va pouvoir euh, pour, euh, me faire relancer mes réussites. Donc, j'en ai réussi que 3. Tu utilises ouais. le token, tu poses pourrais... Oui, je vais l'utiliser, vas-y. Donc, je les relance. J'en réussis que 2. Je suis sur le flanc, il a une sauvegarde à moins 1, il a donc 2 sauvegardes à 5 ⁇ eh ben, Écoute, il en prend une, je prends et une blessure. Il prend un deuxième PV sur son dragon. Je vais donc activer Jora solo, il ne va pas charger, il a un peu perdu de mammouth, je vais juste m'avancer un peu sur l'objectif et pouvoir me mettre à 6 pas du mammouth pour plus tard utiliser son ordre à lui-même. De mon côté, j'ai fait une marche forcée avec le géant euh, bah, pour euh, potentiellement aller en palais Jora. Début de mon tour, je vais utiliser l'ordre de Jora qui permet de mettre à courte portée un vulnérable et affaibli. Je vais l'utiliser sur le géant parce que j'ai pas envie de me faire empaler. Et je vais activer dans la foulée Daenerys, qui va faire un pivot, une manœuvre et venir se caler au niveau du géant. Je vais activer mes Raiders et ils vont détruire cette barricade. Pour mon activation, j'ai donc fait comme tout à l'heure, j'ai fait manœuvre gratuite de Drogon et marche forcée par la suite pour survoler maman et se mettre près du géant et essayer de lui faire un peu peur. J'ai bougé mes amis les raiders qui ont fait une petite manœuvre pour se replacer. Donc du coup, début d'un tour, je vais encore rejouer Stable Advance sur euh, Regal. La même carte que j'avais jouée sur Vissarion qui va donner plus en mouvement. Je vais faire une manœuvre gratuite de 7 jusqu'ici et je vais tenter de charger sur les raiders. J'ignore du coup les pieux grâce à la carte. C'est une charge a 3, pour aller dans le front des raiders. C'est parti. C'est réussi sur du 5. On vient de se positionner après avoir contacté le socle des Raiders qu'il a réussi à charger. Il va donc me cramer le groin d 3, plus 3, comme à son habitude. Oh. Oh, ça fait 1, il va donc me brûler un rang. Il me met vicieux, mais je suis dans l'aura du barrel. J'ai donc un test de commandement à moins 2, plus 1, donc à moins 1. J'ai un commandement à 8, ce qui fait un commandement à 9. Allez, ben, je réussis oh. Absolument pas, je repère un rang au moral. Et ça, ça saute encore. Et donc, euh, il reste 4 pauvres gars sur ce socle-là. J'active ces Raiders-là, je leur fais faire un petit mouvement de rien du tout pour sauter mon activation et laisser la main insultant. Pour ma dernière activation, j'active les autres Raiders qui ont fait leur mouvement de gratuite 6 et qui ont refait 6 pour aller protéger le dos de maman. Euh, je finis sur une marche forcée du mammouth et euh, une, une manœuvre d'épiqueuse. Et surtout, dernière activation pour moi, je vais prendre ce bon vieux Craster. Je vais le mettre sur cette bonne vieille Couronne. Et je vais piocher une carte et faire regagner 2 PV à une de mes unités. Et je vais donc rajouter 2 PV sur le socle qui est ici sur mon flanc droit. On arrive à la fin du round 2. Euh, je me suis quand même bien fait épurer mes socles. On va pas se mentir. On va résoudre les activations, euh, enfin les actions de fin euh, de, de round. Euh, donc, mon géant qui s'est sous l'influence de ce tir, bah, quand je vais retirer la carte, il va prendre 3 PV dans son groin. Il est colère, le monsieur. Donc euh, Ce sont des touches automatiques. J'ai donc des sauvegardes. J'en ai raté 2. Je vais donc prendre. Un PV. Un PV. sur mon géant. Alors, fin de round 2, je vais commencer à marquer les points en premier parce que c'est moi qui ai le tour et je vais commencer à faire les effets en premier. Ici, la carte qui est en dessous de Jora me dit que je vais pouvoir soigner des 3 points de vie à une de mes unités. Je vais donc soigner Drogon puisque je suis mon préféré. Et du coup, je soigne 2 points de vie. J'enlève. Hop Les deux points de vie qu'il avait pris. Du Astir. tir. Moi, de mon côté, je contrôle cet objectif qui va me permettre de faire une action de manœuvre ou de retraite gratuite. Et je vais effectuer... T'as attention et donc, j'ai effectué une action de manœuvre sur mon géant pour être sûr de réussir ma charge sur notre ami Jora Et on arrive immédiatement à la fin du tour 2. Pour rappel, euh, mes Raiders ici sont sur un objectif, mais je n'ai qu'un rang. Et euh, pour le contrôle des objectifs, les figurines uniques, comme par exemple ce dragon, sont considérées comme ayant autant euh, de rang que, que de points, points de vie. vie. Donc en gros, euh, il contrôle l'objectif à ma place. Et enfin, il ne contrôle pas l'objectif. Enfin, il m'empêche de contrôler l'objectif, pardon. Donc je ne n'ai pas le point ici. Ce qui veut dire qu'à la fin du tour 2, je vais mettre un point et euh, Sultan, quant à lui, met deux points pour l'objectif qu'il contrôle là-bas et l'objectif qu'il contrôle ici avec ses autres riders. Score à la fin du tour 2, début du tour 3. Un point pour les Free Folks, 2 points pour les Targaryens. Première activation de mon côté, je vais charger avec euh, mon géant. La manœuvre qui est mise en place depuis au moins 3 décennies, euh, c'est la charge de Jorah. C'est une charge auto, mais pas d'as. C'est très bien. Je vais donc aller charger et m'éloigner un maximum du dragon. C'est sur du... De plus c'est sur du 2+, plus relançable, ça ne sera pas nécessaire. Et donc, euh, je fais automatiquement des 3, plus 2, plus 1. 2, plus 1. Donc, je fais automatiquement 3 wounds. Ça va, ça va suffire pour tuer un mec qui a 2 PV. <rire> Suite à mon mouvement de percée, je viens donc contrôler l'objectif. Je me réaxe dans le sens de la menace. Et surtout, je mets un petit point de victoire supplémentaire. Ça ne mange pas de pain. Merci. Pour venger Jora qui s'est fait sabater par un géant, je vais prendre Sœur Baristan, prendre l'épée... Et à l activer gratuitement Régal qui va venir cramer ces gueux du Nord. C'est parti des 3 plus 3. Ça fait 5. Et je brûle vif. Ça a brûlé sec. Et au passage, tu influences Baristan. Enfin, avec Baristan, tu influences les zones solides. Et je vais pouvoir faire ma, per ma percée. Je vais aller, moi aussi, faire peur. Hop. Au mammouth. Je vais aller lui montrer ce que c'est du feu. Dans le dos. Je vais prendre ce bon vieux steer et je ne vais pas aller me mettre cette fois-ci sur la maison des non-mourants. Je vais plutôt aller sur la manœuvre gratuite et je vais faire ma première action de trample, de piétinement du mammouth. Je vais donc prendre mon mammouth, remplacer son action par un piétinement. Je vais faire un pivot, une marche de 12 pouces et... Euh et mettre de la de la blessure nette sur les gars que je piétine, à savoir ces jolis The Trailers. Voilà, je me suis reformé, je vais donc mettre des actions de piétinement sur nos amis. Ils ont deux rangs, donc ils prennent deux wounds automatiques et plus ce joli D3. Allez, deux de piétinement, euh, il perd donc un soc <rire> et il prend un PV sur un petit cavalier à côté, euh, ce qui, sur le papier, mange pas de pain. Alors, je me suis fait rentrer dedans par un mammouth, j'ai peur, ça fait mal, je vais aller prendre la bourse qui apparemment va soigner les dégâts de Mammouth. On se demande toujours comment. Donc ça fait 3 PV qui reviennent, mais vu que j'en ai pris 4, ce bon vieux cavalier a pris encore un petit point de vie. De mon côté, je m'acharne, je vais prendre mon Mammouth, je vais charger dans le dos des autres Riders. C'est une charge auto, mais qui ne doit pas être désordonnée. C'est bon. Je vais donc venir me positionner je viens me positionner ici et je vais lui envoyer des gros coups de trompe dans les fesses. Petite subtilité de Daenerys, une de ses cartes de commandant qui me dit que dès qu'une unité finit un mouvement à courte portée de Daenerys, il y a un autre dragon à courte portée de Daenerys qui peut faire un pivot et une marque gratuite. Je vais forcément du coup aller avec Drogon me positionner au niveau du géant. Donc taper euh, suite à l'interaction euh, via le trigger de mon mouvement, je vais activer mon gros mammouth. Je vais taper. Il est sous l'influence de ce tir. Donc, je vais mettre des trois touches automatiques plus mes six touches qui touchent sur du 3 plus relançable. Donc, ça, c'est la relance. Et ben écoute, on est pas mal. On est sur trois blessures automatiques plus six touches à sauvegarder. Du coup, j'ai bien renlevé mon cavalier que j'avais soigné parce qu'il a repris trois blessures par tir. Et maintenant, j'ai 6 sauvegardes à 6. Allez, les gars, j'en réussis une. Ça me fait du coup... 5 points de vie, il meurt. Et lui, il meurt aussi. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, suite à l'attaque, j'ai pris des blessures, j'ai un test de panique à faire. Donc j'ai 6 de base, mais il m'attaque dans le dos. Donc j'ai moins 2. Ça fait un test à 8. Allez, allez, allez, les allez, gars. Allez, allez, allez, faut qu'il meure. Il oui, meurt bien, bien, bien, bien, comme il faut. Bien comme il faut. Et Hop. je vais pouvoir effectuer un mouvement de percée avec mon moutmout. -mout. Surtout, tu prends un point. Je récupère l'objectif et euh, ça me permet de piocher immédiatement une carte dans mon deck, ce que j'ai fait. Et surtout, ça me permet de marquer un petit point de victoire supplémentaire et donc de passer à 3 à 2 actuellement. Je redonne la main à Sultan pour potentiellement le voir brûler un géant. Alors, pour la vengeance, on va activer l'unité des Daenerys qui va faire une marche pour aller prendre l'objectif central. Mais avant, je vais jouer une petite carte qui s'appelle Dracarys, qui va me permettre quand j'active l'unité des Daenerys, s'il y a un, un dragon à courte portée, qui va pouvoir faire une attaque gratuite. Ça tombe bien. Dragon à courte portée. Et à courte portée. Du coup, j'ai fini ma marche sur l'objectif central, qui va me permettre de me rapporter deux points en plus supplémentaires, mais je vais devoir faire un test à faire. Mais Drogon va surtout faire son attaque gratuite sur le géant. Donc ouais. c'est D3 plus 3. Est-ce que tu peux dire Dracaris avant de jeter le D Allez, Dracarys ah, Ça fera euh, 4 ça blessures. 4 blessures, il meurt pas du coup. Il meurt pas le géant. C'était chaud. Ayant subi des blessures, je vais faire un test de morale pour mon géant. J'avais un test à 6. Ouais. C'est ça? C'est ça. C'est donc raté? Ouais. Il meurt donc au moral. Je vais prendre ce bon vieux craster, le mettre sur le parchemin, et à la place, je vais jouer ma carte horde sans fin, afin de faire revenir mon pack de trappeurs dans la partie, dans ma zone de déploiement. Vu que je contrôle le cavalier, ils ne reviennent avec, euh, point de token d'activation. Et mon pack de trappeurs revient sur table, tel les renforts par de la lumure. De mon côté, je vais enfin retourner avec Piat dans sa propre maison. L'avantage qu'il a de Piat, c'est que moi, je vais pouvoir, quand je vais lancer mon dé, rajouter si je veux plus un ou pas. Ça dépend si le reste de ça m'intéresse ou pas. Un petit 5, ça me ferait plaisir. 2, donc plus 1, 3, ce qui ne change absolument rien. Je vais défausser les deux quarts du deck de je vais euh, réactiver, enfin euh, je ne vais pas réactiver, je vais activer d'ailleurs mes Riders qui sont ici au corps à corps avec cet infâme dragon. Euh, mais avant tout, je vais jouer une carte qui s'appelle euh, Regroupement en formation. Ah, on est aussi en formation. C'est aussi pour ça que j'ai positionné ce pack-là à 12 pouces 2, parce que de ce fait, eh ben, je vais pouvoir basculer 4 PV ici dans ce socle-là. Et vu que je contrôle aussi eh bien, la cavalerie sur le board tactique... Eh bien, je vais pouvoir, en fait, rajouter deux supplémentaires. En fait, je vais revenir avec un socle full. Je vais pouvoir jouer la règle spécifique des raiders qui dit que si je suis engagé avec une unité ennemie et qu'elle est engagée avec une autre unité à moi, à savoir un énorme mammouth, j'ai plus un pour toucher. Je vais donc le toucher sur du 3+, j'ai 6 attaques. C'est parti. Oh Ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont colère Ils sont pas contents. Ils sont colères. Ils sont vers Il 4+. À 4 plus, du coup, pour moi. Hop c'est un, un beau sauve une belle sauvegarde J'ai pas besoin d'utiliser ta carte J'ai pas besoin d'utiliser ma carte de... Ça va non. bien s'élever, du coup tu reprends un petit PV, <rire> un petit sur, PV euh, sur ce dragon C'est des belles sauvegardes Ayant un change pot dans cette unité, mon ours s'active immédiatement Effectue un petit mouvement de pivot pour regarder droit dans les yeux euh, le dragon Et faire une charge, c'est une charge qui passe sur du 4+, puisque je suis à 9 de lui J'ai un mouvement de 5 ah, C'est cassé ça, je suis ah, désolé vache. Coup de pression, attention c'est une charge qui passe sur du 4+, <rire> le karma est avec moi Je vais donc pouvoir charger ce dragon comme tout à l'heure, je vais jouer la même carte que Daenerys, Dragon's Flight, qui me dit que dès qu'un unité finit un mouvement un peu trop proche de Daenerys, hop, les dragons se réveillent. Je vais du coup faire pivoter et donner une marge gratuite à Dragon, qui est juste ici. Mon ours attaque un dragon, c'est beau, touche à 2+, relançable. Il n'a pas de sauvegarde face à ça, donc je lui mets une blessure. Tout à fait fier de cette action. J'active du coup Vissarion, il va pouvoir se.. pas se retourner, malheureusement, il est engagé, mais il va essayer de faire un stack de mammouth. D3 plus 3 blessures, ça fera 6. 6 PV <rire> sur mon mammouth, il lui en reste plus que 2. C'est ça. Test de morale à 5. Allez, te foire pas mon mammouth. Ah, Ça va, c'est mon premier test de morale réussi de la partie, je pense. <rire> oui. Et c'est sur le mammouth, et ça, c'est pas rien. Sentant le souffle chaud de Drogo dans la nuque de mon mammouth, euh, je préfère effectuer une, un petit baroud d'honneur parce qu'il ne me reste plus que 2 PV sur ce mammouth là donc ça veut dire que Drogo va le brûler puisqu'il il s'est mis à il est mis à courte portée de mon mammouth. Je vais effectuer un mouvement de trample que je peux faire même si je suis engagé. Je vais donc euh, faire un mouvement de pivot et partir à travers l'unité de Daenerys. Euh, L'idée c'est qu'à la fin en fait je vais obliger le dragon qui est là a bougé pour venir me brûler et donc a quitté cet objectif. Donc, je vais l'empêcher de marquer potentiellement deux points sur une manœuvre qu'il pourrait faire en restant statique ici. Le mammouth a paniqué. Euh, J'ai donc fait mon mouvement de piétinement. J'ai Forcément, sur mon mouvement de pivot, piétiner la tête de mes Raiders qui vont prendre donc 3 PV nets puisqu'il y a 3 rangs plus D3. Alors, il y a un petit toss des familles, non, ça fait 3. Je prends donc 6 PV sur mon unité et D3 plus 3 sur l'unité de Daenerys. La Justice voudrait que je fasse un 3 aussi. Bon, voilà. Justice a dit 2, on va prendre quand même. Ça fait 5 euh, Unsolid, ça lui fait ouais. sauter un rang et moi, ça me fait sauter un rang et demi. Alors, après avoir vu mes Immaculés se faire écraser par un mammouth, Drogon a, a pas compris. <rire> il va se dire, j'ai envie de manger du steak de mammouth. Je vais le faire bouger de 6 et le faire charger dans le dos du mammouth. Donc, 6. Et on va déclarer la charge. J'ai besoin de tout sauf un 1. Hop. Je vais le relancer quand même parce que c'est pas sur la table. Ça fait 5 quand même. Donc, je viens charger dans le dos du mammouth et cracher directement du feu dans le steak du mammouth. Hop. Je le relance, pas droit. Et ça fera 6 pv. Ça refait 6 pv dans mon mammouth. Parce bon, que c'est dragon le plus fort, Il, aura, il lui aurait ses 2 pv, donc il est mort et il brûle lamentablement. Après avoir tué le mammouth, j'ai pu faire ma percée. Donc j'ai pu revenir de 6 pas ici. Je ne pouvais pas prendre entièrement l'objectif avec ça, mais avec le pivot, j'ai pu. Donc je me suis, j'ai pu rasseoir mon, mon, mon, mon fessier de dragon sur l'objectif. De mon côté, j'ai fait bouger les raiders ici pour venir capturer l'objectif ici. Bon, tout simplement, il est en dessous du socle. Dernière activation côté sultan. Ça va euh, brûler de l'ourson, le D pour la forme, mais euh, forcément de toute façon j'ai deux PV, il fait D3 plus 3. Donc mon ours brûle et il va pouvoir faire immédiatement un mouvement de, de per... euh, percée. Et je m'étais mis à 12 pouces avec euh, mes trappeurs, ce qui fait qu'il va prendre automatiquement à son mouvement de percée, il va prendre son D3. Sultan me l'a placé sur la phase 3, c'est un signe. <rire> c'est euh, un signe. C'est un signe que je fais un PV. Voilà, <rire> à ouvrir ma gueule. Et eh ben, je lui mets qu'un PV et donc du coup, il peut faire son mouvement de percée. Ok, la main est à moi. Sultan a fait toutes ses activations. Je vais prendre la jolie Lady Duval. Je vais la mettre sur la couronne. Elle va remplacer cette action de couronne par une action de manœuvre gratuite. Je vais faire une action de manœuvre gratuite avec mes piqueuses et ensuite je vais charger sur le flanc du dragon. C'est parti pour la charge des piqueuses sur le dragon. C'est une charge à 3+. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Elles touchent sur du 4+, elles ont 7 attaques, elles attaquent de flanc, donc je mets moins 1 à sa sauvegarde, et elles ont, lorsqu'elles chargent, la règle fracassante, donc je mets moins 2 à sauvegarde, il n'y aura qu'une sauvegarde à 6 pour le dragon, et surtout, j'ai 7 dés qui touchent à 4+, là, les piqueuses... C'est l'heure de venger euh, la totalité de vos frères morts sur le champ de bataille. Allez, c'est parti Allez, allez, allez, allez allez. Oh, c'est pas super beau Non, c'est pas beau. C'est pas beau, on n'est même, même pas à la moyenne. Mais, écoute, ça fait trois sauvegardes pour le dragon. Tu peux relancer, tu peux relancer. Et je peux relancer, oui, c'est vrai J'avais <rire> oublié ça. Je vais pouvoir relisser la stat ou pas. Ouais, ouais, allez, on la, on la prend, on l'accepte. Ça fait cinq sauvegardes à six. Il lui reste combien de PV à lui Et Il en reste six. Euh, ah, je ne pourrais point le tuer, malheureusement. Euh, mais c'est pas grave. 5 sauvegardes à 6. Hop. Je vais jouer une petite carte de Daenerys. Ah, ah, il joue la carte qui va réduire forcément les oui. damage. Les dégâts. J'en prends du coup. Il que a deux. Prend que deux. Et forcément, ben, il a plus cette carte là, puisqu'il l'a déjà joué deux fois. Et oui. Je vais finir par une action de marche forcée avec euh, mes trappeurs euh, qui vont aller tout droit tout, tout, tout, tout, tout, vers le centre du champ de bataille. Mouvement des trappeurs effectués. Euh, il me restait à activer. Les Raiders qui sont ici et qui tiennent l'objectif, eh ben écoutez, euh, ils vont rester sur place et ils ne vont rien faire que voilà faire ce mouvement-là. Et euh, et on va arriver à la fin du tour 3. Grâce à l'objectif que je détiens ici, je vais scorer un point et je vais effectuer un mouvement euh, de manœuvre gratuit. Je vais donc euh, faire légèrement avancer cette unité-là tout en gardant mon objectif. Avec cet objectif-là, je vais forcer un test de panique sur... Les, euh, bah, sur les, les zones solides, il hein, n'y avait pas d'autres unités, les dragons n'ont pas le droit de le prendre. Donc c'est un test à 4, oui. enfin, à, à ils ont quatre de base, mais j'ai plus un que le baral, donc c'est un test, test à 3. Ça, ça se rate pas. Ça, ça réussit. Ça, ça se rate pas. Ok, et après, euh, le mammouth va me permettre de passer ma main à quatre cartes sur le prochain tour. Et euh, quant à Sultan, lui, il contrôle deux objectifs. Celui qui veut lui rapporter deux points de victoire, mais qui lui va lui faire faire un test à moins deux, à moins deux, Donc, moins un avec le baral. Ouais. Que Donc je vais faire un test en... à 4 du coup. Un test à 5. À cinq, pardon. C'est ouais. réussi. C'est réussi. Et du coup, tu vas pouvoir regagner des PV avec euh, Drogo, le contrôleur d'objectifs. Je vais soigner les trois points de vie sur l'unité démaculée. Ok. Ça fera deux. Suisant pour ce que je veux. Je voulais forcément récupérer. Tu l'aurais compris. Et oui. Début du tour 4, Sultan reprend la main sur la manœuvre, il a 7 G6. Première activation, elle est pour toi. Je vais activer Serre Baristan Salmi pour prendre la bourse, soigner du coup le pauvre égal qui a pris un peu trop cher à mon goût, 3 points de Et je vais influencer Baristan sur le dernier mammouth vivant pour au cas où me protéger de certaines piétinement un peu trop inopiné Alors, pour expliquer un petit peu la manœuvre de Sultan, euh, en gros, sa carte va lui permettre eh bien, de raise euh, des cartes ou des habilités que je peux jouer euh, contre l'aptitude de Baristan. C'est-à-dire que si je joue, par exemple, euh, Lady Val euh, pour utiliser son habilité et faire une manœuvre gratuite et donc la transformer en piétinement, il va pouvoir me m'annuler ça grâce à Baristan. Par contre, si je fais un piétinement de base avec sa capacité euh, intrinsèque à sa carte. Ça, il ne peut pas l'annuler. C'est vraiment, il annule les aptitudes ou les cartes. Euh, voilà pour ça. En revanche, moi j'avais des cartes à jouer au début de ton tour. Ah, Donc, euh, je vais Donc, je, je vais le faire immédiatement. Ah, vas, -y, vas -y. De mon côté, je vais prendre euh, notre ami Styr. Je ne vais pas le mettre sur la maison des Undying, bien que ça me tente, mais bon, et je mise tout sur Anna. C'est pas c'est pas terrible comme stratégie de base. Donc, je vais plutôt me mettre sur la cavalerie euh, pour affecter le Mammouth et venir faire un Trumple sur euh, les, euh, les unsolides Ça va lui permettre forcément d'utiliser la carte de Baristan, oh, baristan. et donc d'annuler cette habilité oh. mais au moins la carte elle est disparue et, euh, et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce tir pour influencer mon unité de piqueuse et donc elles pourront mettre un D3 hit euh, automatique sur D3 wound automatique potentiellement sur le dragon lorsque je taperai. Pour l'activation je vais prendre Ilario sur les épées je vais du coup attaquer gratuitement avec Viserion qui va faire D3 plus 3 wound, ça fait, un, un, putain. Ça fait du coup Deux. 5 pv. Je perds 5 mecs. Et t'as je... un test derrière après, A-2 parce que je suis vicieux. Un test bien vicieux. Bon là, on aura compris que forcément, vu qu'il s'est subreptivement décalé, on pense qu'il va utiliser la carte overhand, c'est-à-dire s'il me tabasse mon unité, il va réactiver une charge et donc potentiellement venir cramer euh, mes amis qui sont là. Il euh, bah, faut que je survive au moral. Pour empêcher ça, j'ai pas d'autre choix que de survivre au moral. J'ai un moral à 8, il est vicieux, il me met moins 2. Euh, et bah c'est un moral à 10. Allez les gars, on y croit. On y croit, on y croit. d'accord, allez, remballe, <rire> allez, meurt dans la souffrance. Il est mort et donc il va pouvoir activer. Et overrun du coup. Voilà. Et du coup je vais pouvoir pivoter et charger. Dans les trackers, Petit mouvement de charge. Tu peux faire ton ordre par contre. Je vais immédiatement faire mon ordre et donc te mettre euh, des trois blessures dans le groin. Euh, C'est parti. 3. Ah, et... Il repère 3 PV le gars oui Et en plus il va nous faire une petite charge des désordonnée. Ça mange pas de pain. Tu me diras t'as pas besoin de la charge désordonnée. J'ai pas besoin de la charge désordonnée. Mmh. Je m'en fous un peu. Mais je suis un dragon. Le monde veut savoir si tu vas encore brûler du Free Folks. On le tout C'est parti, D3 plus 3, ne fais pas un 3. <rire> ça fait 4 PV. Ça fait 4 PV, et donc euh, je perds un rang. Allez, test de panique sur nos amis les trappeurs. Bon, il y a peu de chances que je réussisse, mais surtout ce que je ne dois pas faire, c'est un 3 sur le D3 en fait. C'est ça, parce que sinon je perds toute mon unité, et là c'est vraiment pas drôle. Euh, c'est parti Oh, je serre les fesses Oh non, oh. j'ai fait un 3 <rire> Bon, bah, je me fais wiper -er encore l'unité euh, bah voilà c'est c'est l'efficacité du dragon ça commence à craindre un petit peu là pour les free folks euh, je cherche mes socles il <rire> eh, y en a plus beaucoup euh, du coup je vais euh, tenter cette charge je vais réussir cette charge de mes run euh, mes mes mes, mes mes raiders sur ce dragon à qui ne reste plus que 2 pv allez c'est parti c'est une charge à padas c'est une charge à 6, les mecs sont des terres. Allez, on est parti. 6 euh, attaques qui touchent sur du 4, relançable parce que j'ai chargé. Euh, je rappelle que j'ai toujours ce vilain token sur moi. Euh, C'est donc parti sur du 3. Sur du 4. Euh, sur du 4 relançable. Le jet de D est immonde. Heureusement, je peux relancer. J'en ai 4 qui, qui passent. 3 qui passent. 4, 3, j'ai du mal. Je vais utiliser relancer Et on donc faire je relance celle-ci. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Il peut rater deux sauvegardes, c'est déjà arrivé. Allez mon grand, tu peux le faire devant maman. Oh ah yes Le premier dragon qui meurt. Il meurt, un dragon ah. meurt. Mais quelle fierté, mais quelle gloire, mais quel honneur. Oh là là, c'est mes petits tocards de base qui l'ont buté, on en est tellement fiers. Je vais donc activer Pied Prix pour aller mettre dans sa maison. Je vais pas lancer le dé parce que je vais faire l'effet de commandant de Neris qui me dit que je peux remplacer n'importe quel effet de zone politique. Pour aller chercher une carte de commandant à elle, que ce soit dans la défausse ou dans ma pioche tactique. Je vais donc aller chercher une carte dans ma défausse. De mon côté, je vais activer les piqueuses qui vont taper sur le flanc euh, du dragon. Alors il faut savoir que je n'ai pas chargé, du coup je perds bah, le moins 1, enfin le fracasser sur mes attaques. Euh, donc voilà, ça c'est perdu. Par contre, j'ai 7 dés qui touche à 4, je n'ai pas de relance. Et surtout j'ai l'influence de cire qui va, on va déjà lancer à part, va lui faire des 3 wounds. Ah, oh, ça fait qu'un Ça fait qu'un. <rire> euh, qu et après, euh, les 7D qui touchent sur du 4+. C'est un beau 4+. Plus. Ah, c'est un beau ah, 4+. 5 un plus. 4 ça, 5. Nous fait 5, ça nous fait 5 hits et ça te fait 5 sauvegardes à 5+. Plus. Du coup, moi j'ai euh, 5 sauvegardes oui. à 5+. Plus. Je vais euh, quand même jouer ma petite carte. Ouais. Je vais ouais. jouer du coup ouais, la fermet de flèche. C'est la carte que je suis parti chercher tout, tout à l'heure en faisant l'effet piat. Donc, au lieu de prendre 4 PV, j'en prends que 2. Parce que j'en bloque. Transforme ces dragons en géants. Exactement. Du coup, t'avais perdu quoi de PV avec lui? Là, j'en perds en tout 3 avec l'effet de cire. Pour mon activation, du coup, je vais activer Daenerys. Je vais jouer une de ses cartes qui s'appelle Dracarys. Forcément. Qui me dit que je peux faire une attaque gratuite si je suis à courte portée d'un dragon. Ça tombe bien. Il y a Régal qui est juste ici, qui a pris un peu trop mal à ses fesses avec les piqueuses. Donc, c'est parti pour moi. Du coup, Régal va faire son feu. Déjà, de base, il va mettre un petit affaibli parce que c'est l'effet qui fait, après avoir craché du feu, c'est l'effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule. Et ça fait des 3 plus 3. Ça fera 4 blessures dans les piqueuses. J'ai un test de commandement à faire derrière. J'ai moins 2 parce que j'ai vicieux, mais j'ai le petit baral qui me protège. Ce qui me fait un test de commandement à 8. Allez, allez, on va le réussir, celui-là, les gars. On va le réussir. Oui! Oh, rien en plus! C'est mieux parce que sinon, c'est encore 4. Ouais, sinon, j'en repère des 4. Hein, C'était chaud. Mais du coup, elle survivent, les, les bougresses. Je rappelle qu'à ce stade, euh, j'ai perdu 4 piqueuses, mais que lui ne s'est pas activé encore, puisque c'était une action gratuite, hein. bien, bien intéressant de le rappeler. Du coup, ce que je vais faire pour essayer de me sauver encore un peu les miches, je vais prendre ce bon vieux craster, je vais le mettre sur la couronne, et je vais utiliser son influence pour piocher une carte et regagner deux piqueuses. Vas-y. Alors pour mon activation, en réponse à craster, on va cracher du feu, mais cette fois-ci je m'active pour de bon et je vais faire D3 plus 3, c'est parti. Euh, ça va je le fasse Ça fait 5 PV mine de rien. Du coup, test de morale à plus à moins 2, plus 1, donc j'ai un test à 8. Ouais. Euh, allez, on peut le refaire. On peut le refaire les piqueuses. Oh elles le refont. Ah, elles, elles le refont. Le refond, elles tiennent la ligne face à l'infamie des dragons <rire> qui nous guettent Elles tiennent les rangs. Du coup, mon énorme moumut va charger le dragon savoir que euh, c'est une charge à 2+, mais surtout le dragon à qui il reste 4 PV. C'est faisable. Ça, s'est déjà vu. Ça, s'est déjà vu. Déjà, la charge. Pas d'as. OK. Ça passe. Du coup, je vais aller à la charge. Allez, euh, le mammouth qui fait un bisou au dragon. Il faut savoir que dans le fluff, ce dragon va mourir. Normalement, il est censé mourir. Il <rire> n'y euh, a pas de débat euh, potentiel là-dessus. Je vais donc immédiatement jeter euh, mes 6 dés d'attaque qui, du... qui touchent sur du 3+ relançable là, puisque j'ai chargé allez on fait un full yes papa il y en a 6 qui passent il a 6 sauvegardes à 4 il lui reste 4 TV ça peut se rater c'est parti allez régal tu meurs pas allez faut il faut qu'il meurt ah, il, il meurt, meurt tout pile, tout pile Il oh. meurt Mon mammouth a tué un dragon, c'est absolument génial, cette partie est incroyable. <rire> Fort d'avoir écrasé un dragon, il va faire sa percée. Il faut savoir que l'action de piétinement euh, permet de remplacer euh, n'importe quelle action. Ce qui veut dire que mon mammouth va effectuer un joli mouvement de piétinement et il va traverser euh, cette bande solid. Le mammouth vient d'effectuer... Son action de piétinement a traversé tout droit, a fait un mouvement de pivot, il lui reste 3 rangs, donc il perd automatiquement 3 gars, et surtout, je vais lui mettre un petit 3 en plus. Ah oh oui, je... oh là, là c'est violent. Ça en fait 6 dans son groin. Je suis bien content d'avoir piétillé une solide, parce que pour rappel, Daenerys, elle file deux points de victoire supplémentaires, donc potentiellement, si je tue ce soc, ça me fait 3 points de victoire, et ça peut euh, creuser l'écart. Euh, sachant que pour rappel, euh, il me reste encore... Cette bonne vieille lady qui va pouvoir me faire faire une action de trample supplémentaire. Donc minimum 2 wounds, maximum 5. Euh, en gros, je peux tuer ce socle à la fin de ce tour. D'abord on va voir ce que fait Sultan sur sa.. Bah, c'est ta dernière activation là pour ce tour C'est ma dernière activation, ouais. Qu'est-ce que tu fais Je vais prendre Drogon parce que c'est le plus beau, le plus fort. Je vais aller charger les piqueuses. Ouais. Pour leur, bon. leur montrer, montrer c'est quoi du vrai, du vrai feu. <rire> je charge A3. Oh, c'est raté <rire> Et dommage. Bon, t'as pas de test de morale oh, pas autant. De, test de panique, okay. Mais je rate du coup, hop. Action finale, peut-être ou pas. Je vais prendre cette bonne vieille Lady of the Val. Je vais la mettre sur le parche et je vais faire une action de Trumple avec mon énorme mammouth qui va consister à traverser le socle de Daenerys. C'est parti. J'ai traversé son unité, il va perdre une figurine automatiquement puisqu'il lui reste un rang et il va prendre D3 dans sa pachole. Euh, c'est parti, si je fais 1, il vit, si je fais 2 ou plus, il meurt et je fais 2, et, et donc Daenerys vient de se faire piétiner par un mammouth. <rire> il ne me reste plus que cette activation là, mais eux vont faire ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est à dire bah, tenir leur objectif et rien faire et donc on se retrouve à la fin du tour 4 pour le décompte des points et potentiellement euh, la résolution de capacité et le début d'un tour 5 éventuel. Sultan, de son côté, euh, a quitté l'objectif là pour tenter sa charge qui n'a pas réussi. Euh, donc euh, donc voilà, il met pas de points s'il tient pas d'objectif. Moi, de mon côté, je tiens deux objectifs ici, ce qui va me rajouter deux points. Euh, suite à la mort de Daenaris, j'étais passé à 11, ce qui fait que je passe à 13. Euh, et ce qui fait que euh, la partie s'arrête au tour 4 sur une victoire des Free Folks 13 à 8 à, 8. à 7 pardon 13 à 7. 13 à 7 on passe immédiatement au débrief de fin de partie et voilà ça en est fini de ce rapport de bataille on passe immédiatement au débrief euh, victoire des Free Folks 13 à 7, à 7 ouais. euh, franchement moi je te le dis j'y croyais pas parce que euh, alors déjà la partie était super, moi j'ai kiffé cette partie, ouais, c'était super pareil, intéressant. c'était oufissime, ouais. j'avais Je... ça, ça, ça même pas l'impression de jouer des figurines, j'avais l'impression d'être dans la ouais, série, tu vois, de voir des mammouths des trucs. Et euh, franchement c'était vraiment cool. Euh... Moi j'étais pas bien parce que euh, j'ai brûlé très rapidement. Ouais. Mais on, on oublie aussi, c'est vrai que quand on joue Free Folks, il faut accepter le fait de perdre des unités. Ouais, euh, et donc au début, je suis un peu réticent à me dire que je perds des unités dans le sens où ah ouais, ça pique. Euh, mais en fait c'est normal. On perd des unités, surtout que tu as une létalité absolue avec ouais, les dragons. On l'a vu. Bon. Ça combotte extrêmement bien avec le deck, mmh. l'overrun, etc. Ah, c'est immonde. Euh, immonde. Ça brûle, ça brûle, sale. Vraiment, vraiment, vraiment. Néanmoins, euh, c'est le Mammouth qui me fait gagner la game à la fin. Ouais, MVP, hein M MVP, <rires khi> MVP. MVP, il a fait un piétinement <laughs> de traversée latérale, bilatérale, et, euh, et du coup, ça permet d'enlever bah, le pack d'NCB à, à la va. fin. Ouais. Et, euh, et donc voilà, euh, je suis preneur à ton avis sur le déroulé de cette game. Franchement, euh, du début à la fin, moi j'adorais, j'ai vraiment kiffé. Le, les nouvelles unités, elles apportent vraiment un truc de fou. Euh, je m'attendais par contre clairement pas à la létalité des dragons. C'est ouf, ici quel C'est fort. Bien. Par contre, les mammouths non plus. Moi, les mammouths, je m'attendais à ce que trample ça fasse mal, mais pas à ce point-là. Et je m'attendais surtout pas en fait au nombre de trample qu'on peut se prendre. Euh, je crois que j'en ai plus au moins 5-6 dans, dans la game, ouais. mais c'était super cool. Parce que l'action est très bien faite par le, ouais. le, le ressenti, on, on voit vraiment que le mammouth il, il pète un plomb, il panique et il charge. <rire> c'est exactement ça. Par contre, voilà, j'ai euh, la, la partie c était super cool. Euh, Game of Thrones, ça reste quand même un des meilleurs scénarios, franchement, je trouve. Les cartes, elles apportent vraiment un plus. C'est assez, assez équilibré. C'est ouais. assez ouais, équilibré. C'est vraiment cool. Il faut savoir qu'il y a dans, dans ce scénario-là, il y a deux cartes qu'on a automatiquement mis de côté de nous pour le ouais. tournage parce que ça pouvait déséquilibrer assez rapidement la partie. Ouais, ouais, c'est lui qui annule soit un NCU soit un attachment. C'est ça. Donc ça, ça a tendance à parfois déséquilibrer euh, sur le choix du côté. Et donc on, on s'est dit pour dans le cadre de la vidéo, c'est toujours plus intéressant de vous montrer un maximum l'équilibre des scénarios et des parties donc euh, voilà c'était c'était l'intérêt qui était qui était mise en œuvre ici dans ce rapport de bataille là ouais. euh, Moi encore une fois j'ai vraiment kiffé c'est assez moi ce que je trouve assez exceptionnel dans ce jeu c'est que euh, on a beau pas y jouer de manière euh, ouais, régulière, ouais. de manière régulière t'as pris le temps quand même parce que moi je suis on va dire je pratique moins ce jeu là que toi mm. t'as pris le temps au début de la partie avant le tournage de me réexpliquer euh, notamment ce que t'as dans ton deck, ce ouais. que j'ai dans mon deck parce bien que euh, tu connais bien les decks etc euh, au final ça reste 20 cartes enfin, c'est ça, ça, ça c'est 20, 20, 20, 20 cartes ouais, c'est 16 de base et après, euh... ouais. non c'est 14 de base c'est 14, 14 de 3. base mais en fait t'en as, as 10 de différentes ouais, là, as. Ça, donc ça. en gros t'as à prendre en compte que ton adversaire a 10 cartes et que t'as 10 cartes différentes à jouer et puis après ça déroule assez, euh, assez, ça déroule bien, ça déroule seul. Mm. Et, et ce qu'on apprécie vraiment dans le jeu aussi, c'est retrouver, se retrouver face à des phases de réflexion, ça. à se dire qu'est-ce que j'active, j'ai beaucoup de choix devant euh, moi, et ça vraiment tactiquement et stratégiquement c'est hyper bien. Clairement, moi c'est, il y, y a plein de fois dans la partie où j'étais un peu, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste sur l'objectif, est-ce que je vais brûler quelque chose, est-ce que je vais réussir ou quoi. Enfin, à la fin, à la fin, je dis rien, je, franchement, à la fin, clairement, j'avais un gros choix. J'aurais peut-être dû rester sur là où j'étais, mais bon, voilà. C'est ce qui me fait adorer le jeu. Ouais. C'est que l'univers déjà est ouf. Game of Thrones, c'est super bien. Et en plus de ça, le jeu de figurines, voilà, il fluide et tout. Et les choix. Les choix, euh, c'est ce qui fait tout le jeu. Comparé ah ouais. à d'autres jeux, t'es vraiment, il euh, faut vraiment que tu te poses et que tu dises attends, j'ai cette carte là en main, mais j'ai le plateau politique, j'ai la table, qu'est-ce que je fais? C'est trop bien quoi, c'est vraiment vraiment cool. Super, super intéressant. En tout cas, merci à toi d'être venu au studio. Je ça fait super raison, plaisir. Hein. C'est la première fois qu'on te voit, j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Euh, tu reviendras pour pour pour le Trône de Fer ou pour d'autres jeux, comme tu veux. Clairement. Euh, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous avez kiffé, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles, à partager, à commenter, à faire tout ce qui va bien, à vous abonner à Creative Wargame. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.